Écoute moi le petit les petits j'espère que vous avez bien suivi. Vous allez voir mon deck ultra tryhard, le deck que euh, je joue le plus en ce moment. Non, ce n'est pas le deck modoc, alors j'ai beaucoup joué le deck modok parce que je le trouve extrêmement fort. Euh, je disais dans la vidéo précédente, finalement, il y a deux types de decks. Il y a les decks qui vont essayer de contrer l'adversaire, si vraiment on, on fait quelque chose de très schématique. Hein. Et il y a les decks qui vont essayer de proposer un maximum de puissance. Les decks puissance, par exemple, il y a les decks surfer, il y a les decks euh, patriotes, il y a les decks Modoc. Donc, voilà, l'idée, c'est vraiment de pas trop embêter euh, l'adversaire, mais juste de lui mettre un maximum de puissance sur chaque ligne. Et après, il se débrouille. Et il euh, y a les decks contrôle Après, la majorité des decks, il faut reconnaître, c'est des hybrides de ça. Par exemple, le deck surfer, il y a du Cosmo, il y a du Juggernaut. Les decks, on va dire, euh, un petit peu plus big, ou Death, par exemple. Il peut y avoir Aero. Aero, c'est quand même une carte un peu tricky. Donc, la majorité des decks, ce sont des decks tricky, peut-être plus de 90%. Mais il y a des decks ultra, ultra contrôle Et je trouve que c'est tellement fort en termes d'average cube, en termes de win rate, en termes de, de technique aussi. Alors, c'est un, une liste que je vous avais déjà proposée il y a quelques semaines de ça, je l'ai énormément, énormément euh, farmé depuis. Alors, c'était une liste où il y avait Zabou. Et finalement, il y a quelques personnes dans les commentaires qui m'ont dit « Bah, en fait, tu dis que c'est un Serra Control, Fiche, mais c'est un Zabou Control. » J'ai enlevé Zabou pour essayer, même si Zabou peut encore être viable dans le deck, mais j'ai enlevé Zabou. et franchement, le Windrake est encore meilleur, je trouve. Alors, en fait, j'ai enlevé Zabou pour Cosmo. Et c'était quelque chose qui m'embêtait un petit peu, c'était que finalement, le... ça manquait d'un Cosmo, justement, contre les decks. Bah, les decks Modok, en plus, hein, maintenant. Mais pas que. Et là maintenant, il y a vraiment le Cosmo, le Killmonger, le Chang Chi, l'Enchantress. On a quand même du Drax parce que ça fait des points, c'est quand même très très intéressant. Euh, accessoirement, il est 5 même s'il n'y a pas une carte en face, donc c'est quand même un, un hub de, du Drax que je trouve très très intéressant. Le Bishop, il me régale ce Bishop. Il... Non mais vraiment, il me régale. Angela, la Witch, j'ai gagné tellement de games avec la Scarlet Witch sur des lieux où quand une créature arrive, elle meurt. à la fin, tu fais juste la Witch, tu gagnes le lieu. Sentinelle parce que voilà c'est récursif c'est j'adore ce deck c'est une merveille vous allez voir le gameplay je me suis bien bien amélioré avec parce que je l'ai énormément joué et puis euh... et puis voilà donc voilà c'est une... un aller plus loin finalement avec le Serra Control hein, euh, parce que je vous l'ai déjà proposé mais peut-être que certains justement ne le jouent plus parce qu'ils ont peur euh, alors moi je snap quand j'ai soit Angela soit Bishop je fais des snaps assez agressifs en général ce sont des cartes qui sont tellement fortes que... En plus, l'île de mur, c'est plutôt un bon lieu pour nous parce qu'on a quand même une courbe assez basse. Donc on peut vite prendre euh, les lieux comme l'île de mur, comme euh, le raft, par exemple, ce genre de choses. Ou l'autre lieu raft, enfin qui fait pas raft mais qui copie votre main. Bon, Sunspot, c'est bien pour nous parce qu'on a le Killmonger. Donc ça, ça nous va très très bien. Powerstone, Mysterio qui part. C'est pas très grave. Bon si je joue sunspot ça veut dire qu'il a peut-être pas une curve. Bon armor euh, c'est un peu chiant. Après on a Enchantress Killmonger qui est quelque chose qu'on peut jouer. On va Bishop ici. En vrai on va sûrement Enchantress. Parce que on aura Chang-Chi aussi. Possiblement. Parce que le sunspot il va quand même être gros. Donc je pense qu'on pourra jouer Chang-Chi également. Donc on va le faire maintenant. Ça, c'est un effet reveal. Donc ouais, là, on jouera euh, Chang-Chi, on jouera Enchantress. Enfin, euh, Enchantress, euh, non, euh, chang pour le coup. Killmonger. Killmonger, très, très cool. Bon, on a un bon match-up. Hein. Bon, même si là, en vrai, on est peut-être pas si bien parce qu'on n'a pas nos cartes clés, mais on a quand même des points. On fait quand même des points avec ce deck. Hein. Donc là, la petite Serra qui est très, très importante aussi. Hein. Donc voilà, la petite Serra en mode... Ah, ça, c'est problématique par contre. On peut le faire maintenant. On peut le faire maintenant. Je pense qu'il faut... Si on fait euh, Serra, genre euh, là par exemple, on a une chance sur trois de, de, de taper chang sur Grand Central. Si c'est le cas, on a perdu. Ça veut dire que si on a 33% de chance de perdre, on a 66% pour, globalement, on a 66% de chance de gagner. Enfin, pas de gagner, mais en tout cas de se mettre dans une, dans une situation très avantageuse. Je pense que je prends le risque. Clairement, je pense que je prends le risque. C'est-à-dire je vais juste Serra et puis en espérant que ce soit pas chang si c'est chang tant pis pour moi, mais... Je pense que c'est un deck où parfois on doit jouer un peu, un peu risqué. Surtout que là il est totalement bloqué. Ouais, surtout que là il est totalement bloqué, donc c'est quand même hyper intéressant de. Ouais, je vais malheureusement grand central, c'est vraiment pas bon pour nous, mais ouais, ça on s'en moque en vrai. On s'en moque. Allez. Ah non, c'est il y a plus le lieu. Ok, bah c'est intéressant. Cosmo, ok. Il a l'initiative. Ah, le problème, c'est qu'il a beaucoup de points dans son deck. C'est assez tricky. Parce que ça, c'est gros, mais... C'est 8. Puis 8, ça passe à... Ouais, c'est 8, puis 11, puis 14, vous voyez le truc c'est qu'est-ce qu'il a joué toutes les euh, Toutes les pierres. J'avoue que moi je joue jamais Thanos. <rire> Il y a combien de gants de clés Il y en a 5 non sur le gant. Je crois que je vais faire Chang-Chi euh, à gauche, c'était le play. Et Drax à droite. Et on verra si ça tient. Je pense que là, honnêtement, si je suis en tournoi. Alors, c'est toujours différent. Faut pas trop. Ab... Je dis tournoi, mais en vrai, en tournoi, on joue jamais 8. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de, de, de early snap comme ça. Il faut pas perdre 8 en tournoi parce que derrière c'est trop compliqué Donc en général y a... ça, ça joue rarement 8 Par contre là si je suis en Ouais non je pense que c'est Franchement je pense que je suis pas trop mal Thanos on le gagne hein. Thanos on le gagne Ouais y il avait... y a bien 5 pierres hein Je, je l'ai vu J'allais dire je l'ai vu qu'une fois non c'est pas vrai Je l'ai vu au moins 2 ou 3 fois Avenger même si j'aime pas trop le film <rire> Moi quand j'aime pas un film Je le regarde entre 5 et 6 fois en général Ouais, chaque Drax proc en fait. Vous voyez, c'est vraiment Enchantress Kuchangchi qui permet de faire ce spot avec la Serra. Vous voyez, souvent, ce deck-là, c'est un train qui arrive à l'heure. Vraiment, pour moi, c'est ça le deck. C'est vraiment un train qui arrive à l'heure. C'est à chaque fois... Tu prends, et puis tu prends les 8 quoi parce que l'adversaire il sait pas ce que tu joues. Et franchement tu prends beaucoup 8. On dit ouais mais il faut un deck surprenant pour prendre 8. Il faut vraiment des combos de l'espace. Non, tu joues que des cartes qui sont connues, que des cartes de base. Et en fait. Enfin bref, c'est fou. Ce deck est fou. Ce deck est totalement fou. Et je reprends ce que j'ai dit dans toutes les vidéos, mais c'est important. Plus vous maîtrisez un deck, plus vous allez augmenter vos cubes. Vous allez me dire, c'est évident, on va, on va augmenter notre win rate. Non, non, non. C'est pas. Certes, vous allez améliorer votre win rate en jouant de plus en plus un deck, mais surtout, vous allez avoir des automatismes avec le deck. Avec des automatismes sur un deck, ça permet de baisser là, le focus que l'on fait sur notre main et sur nos emplacements et augmenter le focus que l'on fait là. Et ça, c'est la, la priorité, le, le snap. Quand snapper Bon, on est, vraiment, on est vraiment très mal parce qu'on n'a pas eu de T2. Le but de ce deck, c'est d'avoir toujours un T2. Il n'y a que des T2. Euh, c'est un deck qui fait des points grâce au T2. Là, on a, et, en, et encore, on n'a même pas le fameux Bishop T3 qui peut rattraper les points perdus. Bon, bon on va pas concede, hein, mais... Le problème, c'est qu'on a même pas l'initiative pour un Cosmo à un moment donné. Je vais quand même faire Cosmo ici parce que... Bast. Ouais on est vraiment dans la mouise, hein, on a que dalle On va faire quoi Nova Peut-être on fait juste ça pour les points, ah mais ça fait pas de points Nova Killmonger Je crois qu'on va juste Nova Killmonger Bon si il snap on part, ça c'est sûr Si snap on part Donc on a la Serra quand même qui est cool Au prochain tour Mais je pense qu'on est, on est vraiment large derrière on a vraiment, on a vraiment rien joué quoi, Très étrange d'ailleurs Ouais si snap on, on, on dégage En plus on sait même pas si ce Chang-Chi va être utile Iron Man Bon, on peut pas Enchantress, il y a le Cosmo. En général, sous Angela, il y a souvent des, des cartes reveal. Donc c'est pour ça que quand vous n'avez pas l'initiative, autant jouer Cosmo comme ça. Bon, à gauche, il est bien devant. Après, il euh, y a deux lignes à gagner. Hein. J'ai presque envie de la jouer, cette game. Bon, en vrai. Il y a deux lignes à gagner. Ah, Le problème, c'est qu'il suffit de bourriner. S'il bourrine une seule ligne, il gagne, en fait. C'est ce qui m'ennuie. Est-ce qu'il va bourriner avec une grosse créa Est-ce qu'il va mettre des petits trucs Franchement, on est dans une situation qui est très complexe. Hein. On joue un ou deux, c'est un peu pareil, mais c'est pas totalement pareil hein, si on doit être vraiment précis et fin dans nos, dans nos snaps. C'est pas pareil, hein. on peut économiser un dans une situation où, franchement, on est totalement dans le flou. Euh... Non, soyons sérieux, je pense. Peut-être que lui, il a peur aussi, mais on sait jamais. Autant cliquer sur pas encore. Mais là, ouais, voilà. On, on fait pas n'importe quoi, je pense qu'il faut accepter la. Accepter la défaite. C'est la clé de ce jeu, c'est accepter de perdre. Parfois, on va même perdre 2, 3, 4 fois d'affilée. Mais on va perdre 1, on va perdre 2 et, et on va gagner 8. Et en fait, on aura fait 20% ou 30% de win rate sur une petite série. Et en fait, on va quand même gagner des, des, des cubes. Et ça, c'est très, très, très important. C'est les cubes que vous allez gagner qui font. Vous, un, qui décident. Enfin, comment dire. Qui, ouais, qui, vont faire, qui vont faire un bon joueur. Voilà, en gros. Si vous perdez des cubes, c'est que vous n'êtes pas un bon joueur. Vous pouvez vous dire ouais mais j'ai 70% de winrite avec mon deck, mais à chaque fois je me prends des horreurs. Non, les horreurs ils sont à éviter. On peut ne pas prendre d'horreur. Bon, c'est pas très bien pour nous ça le Chugila, mais. Armor, ok. Bishops sur, les... sur cette ligne. Enfin ça dépend ce que c'est. <rire> c'est rigolo. Euh... Enfin, j'ai presque envie de jouer Tricky avec Enchantress sur Armor. Un peu tricky, mais il va jouer là. Vous croyez que 5 points, hein. c'est du retard? Hein. Ah, je vais juste drax. Je crois, ouais, j'aurais pe <rire> perdu, j'aurais perdu. Ça aurait été trop dommage. Je pense que drax, c'est plus safe. C'est vrai que c'est plus safe. On a la petite Serra ici, tranquillou. Il proc l'Angel. Tout Cosmo, c'est parfait. Et puis euh... Et puis voilà, on a des belles combinaisons à faire. On est devant de toute façon. Le, le Bishop arrive toujours à, à prendre la ligne. Et puis l'avantage, c'est que voilà, quand on a Serra, on a tellement, te, tellement de possibilités derrière. Mais c'est pour ça que le T2 il est important. Quoi. Euh, si on n'a pas de T2, la Serra elle est moins forte aussi. Enfin, c'est vraiment un deck qui est extrêmement.. Euh... Ouais, qui est bien réglé, qui est. La conception est vraiment cool. Double sunspot. Bon, on a Killmonger en top deck. C'est super. Killmonger nous fait la win. Mysterio, c'est pas mal. Ça fait gagner à droite. C'est bien aussi pour Washington District. Euh... On n'est pas dingue après. Hein. On la joue. Le problème, c'est qu'il a sunspot. J'imagine qu'il a des she ah je le vois bien avec She-Hulk. Genre Moon Girl, double She-Hulk. Il a fait juste Sunspot. Ouais, je pense qu'il va double she -Hulk. Franchement je fais Chang-Chi à gauche. Sachant qu'il a l'initiative. Un Mysterio là. Devrait gagner la she non pas sûr en vrai. Un truc comme ça. Elle va au mid. On fait ça Ah ouais mais c'est ouais, double chiol, qu'elle coûte combien Ah je vais faire ça, je vais la jouer cette game. Je vais la jouer. Je pense qu'il y a des chiol qui vont tomber. En fait je sais juste pas en termes de mana si je me fais pas avoir. En fait je, combien il lui reste j'aurais dû compter, j'ai mal compté. Enfin j'ai pas compté mais je pense que c'est bon non, c'est un spot il, il grossit pas, ça Sheolk elle, elle coûte quand même du mana non. Ouais non c'est bon, hein. elle, elle, elle coûte du mana hein, quand même. Ok ok. Bah Sheolk c'est une carte que j'ai depuis pas longtemps donc j'ai pas encore le réflexe de compter bien avec Sheolk. Ouais là bon là c'était bien parce qu'il avait l'initiative Normalement on est censé l'avoir mais là c'était pas mal qu'il l'ait finalement Puis voilà c'est un deck qui est très... On est très dépendant de la connaissance euh, des decks en face hein, pour le coup Parce que là on peut se dire euh, pff, Franchement on a aucune visibilité on a juste perdu Mais bon voilà Sunspot ça a l'air d'être Après il y a autant de decks She-Hulk qu'il y a de decks euh, qu'il y a de joueurs hein, mais Là ça, euh, ça sentait quand même la quoi dans le spot Et pas la death pour le coup mais moon girl Sunspot un tour comme ça euh... Je vais snap ici parce que j'ai ma Serra et j'ai monté deux donc je pense que ça me va. J'ai une carte tech, même si l'Enchantress, c'est celle qui va peut-être le moins fonctionner, mais ça reste quand même cool de, contre les Patriotes, contre pas mal de, de packs quand même. Euh, contre les Modocs, avec Femme Invisible ou la pété. Ça aussi, on peut le garder le plus possible, c'est important. Pour euh, Post-Bishop. Angel, ok intéressant, j'ai presque envie de Cosmo maintenant. Parce qu'il va sûrement, je pense, vraiment mettre des choses derrière. Je pense qu'on va Cosmo tout de suite. Ah, dommage. Petit Ok. On va Angel Sentinelle à droite. Non, oh, plutôt. En vrai... Euh... on ferait pas ça Vraiment, on bourrine ici. On va faire ça je crois. Histoire négative. Ça arrive sur T4, ça va. Ouais, on va vraiment faire beaucoup sur l'île de Mur, donc ça c'est quand même hyper hyper intéressant. merde, ça a déplacé, putain. Pétard, pardon. J'ai pas fait gaffe. Bon my bad. Ça change grand chose. Pas vraiment. Je pense que je reste quand même devant. Avec mon killmonger. Quoique. Wong, on a l'initiative ouais, on a l'initiative donc on a gagné avec euh, enchantress sur Wong, je pense ouais my bad j'ai je, je pas regardé les emplacements là, c'est de ma faute manque de concentration Encore à faire juste enchantress ici et puis il va falloir quand même gagner à gauche donc Drax juste ça devrait être ok ou alors on bourrine à... au mid hein. enchantress plus Drax hein. En termes de points, je sais pas trop. Après là, on est euh, on est devant. J'ai un peu peur de ce bishop, mais il a pas beaucoup pioché de cartes avec son Mister. Là, il va il va pas zola si. Quoique, il peut zola. Ça détruit des trucs, mais on gagne au mid. Non, je crois que c'est ça. Hein. Oh wow. vois pas là Mystique sur rien Ah il fait mystique sur rien J'ai pas trop compris son truc Mais il savait ou quoi C'est bizarre ce Il aurait pu mystique En fait je crois qu'il a eu peur mais en vrai ça changeait rien Il a rien chopé avec mystique qu'il a eu peur mais ça changeait rien en fait donc il aurait pas dû avoir peur là il aurait dû bourriner tant pis de toute façon ça changeait rien, ouais c'est très étrange mais c'est une horreur hein, pour les adversaires de jouer euh, contre ce deck hein. et ça fait quand même des points hein, parce qu'on peut dire ouais mais c'est un deck counter, là j'ai oh, j'ai Bishop, j'ai Mysterio Mysterio là dessus c'est cool en plus comme ça je peux faire Mysterio T2 parce que quand on a Bishop Mysterio on a vraiment envie de faire d'abord Bishop et parfois on loupe la curve à deux Nova Le hub Azmat. Euh... Ouais. Ouais, elle arrivera dans la main, mais. On va bah sûrement. Ouais, à quoi qu'on pourrait la rejouer après avec Serra. Mysterio, ok. Bishop ici je crois J'ai pas envie d'overdraw J'ai pas envie d'overdraw J'ai des cartes qui sont trop importantes dans mon deck Chaque carte a une valeur Même si là j'ai déjà le Changchi et le Killmonger Enfin c'est surtout le Changchi Ouais Mysterio c'est génial là enfin, Mysterio ici c'est ce qui est le plus difficile pour lui de savoir. Je pense qu'il va penser que je joue sur Angela. Ouais là c'est super. Hein. Là le spot il est assez cool. Bon. Ça c'est chiant. J'ai pas envie de détruire Dimension des Rêves. J'aurais pu le détruire avec la Witch. Mais en vrai je crois que ça l'ennuie aussi. Enfin ça ennuie tout le monde ça de toute façon. Ça ennuie tout le monde. Ouais C'est intéressant ces matchs parce que je pense qu'il a un deck un peu comme nous. Ça ressemble et. Et là, c'est vraiment une histoire de points. Et les Angels, elles, en général, elles font beaucoup de points. Ok. On va sûrement refaire un Mysterio et une Nova. Ou alors on attend, on fait genre juste Nova ici. Ah, Mysterio c'est cool. Hein. Là, là. En fait je bourrine au mid. C'est peut-être un peu une erreur hein, de bourriner autant au mid. En fait j'ai juste l'impression que c'est le play le plus... Le plus... Le, le moins contrable quoi. Là on peut Nova Killmonger sur la fin. Ah non, c'est un mystérieux comme ça. My bad, my bad, je pensais qu'il faisait le, le même effet que ces petits loulous. Bon, en vrai, ça change pas grand chose. On va à ça. Ouais, en vrai, ça change rien. La witch, on s'en moque. Et on va Killmonger. En vrai, on fait sacrément des points. On fait sacrément des points. Ouais, ça devrait être bon je pense à moins que le lieu là il soit horrible mais non il n'y a pas beaucoup de lieux en général T6 qui, qui te font passer de perdre à victoire mais... de défaite à victoire de victoire à défaite plutôt ouais on va gagner sur toutes les lignes hein. je pense hein. je pense qu'on va gagner sur toutes les lignes ouais nice bon oh, 4 points Là, bon, c'était très bizarre. En fait, on est... Là, on n'a pas pu utiliser nos cartes counter, donc on a dû faire des points. Et finalement, vous voyez, ça montre aussi que le deck, il peut faire quand même pas mal de points avec les Angel, les bishops, quoi. Mais ce sont des cartes importantes. En fait, elles sont tellement peu jouées. Genre, Bishop et Angela, elles sont tellement peu jouées qu'on a l'impression que c'est des mauvaises cartes. Mais en fait, il n'y a pas de mauvaises cartes dans ce jeu. Il y a juste des mauvais joueurs ou des mauvais decks. Mais... Mais j'aime bien parce que c'est trop surprenant. Et l'adversaire, en général, il se dit... Là je vais snap parce que j'ai un T2 et Bishop qui est une des pour moi des trois cartes clés. Il y a Angel, Bishop et Serra. Je snap pas quand j'ai Serra, parce qu'il faut quand même avoir une belle curve. Mais par exemple si j'ai. Bon après si j'ai euh, une Angel et une carte. En fait si j'ai une Angel et une carte, genre un 2, je vais pas forcément snap. Par contre si j'ai Serra en plus c'est sûr. Mais par contre dès que j'ai Bishop je snap. Parce que Bishop il devient vite 5-6 quoi. Voilà on a une belle curve. Bon ça c'est bien pour nous. On ouais, va plutôt aller là. Oula. Là, problème avec ma souris. On va aller là. Euh, ouais ça c'est bien pour nous parce qu'on a la witch. D'ailleurs il a snappé, ça veut dire peut-être qu'il utilise le lieu. Enfin, il, a eu, il a des choses à faire avec ce lieu. Dans ce cas là on fera witch si jamais il en abuse trop. Bucky Barnes. Ouais. Le chiant. Bucky Barn c'est un peu chiant, mais il va pas utiliser tant le lieu que ça, juste pour Bucky quoi. Mais en fait il pense qu'il a gagné le lieu parce qu'il il a juste son Bucky dessus et que nous on va pas pouvoir y aller, mais à la toute fin on fera Witch plus des choses. C'est juste qu'il faudra faire plus que 6 quoi, voire 7 si y a Nova Donc ça ça peut être le souci. Ah... Enfin, ça dépend... Là en vrai on peut concede aussi en fonction. Oh c'est drôle. C'est trop drôle, en vrai. Euh, ok. J'ai pas envie de perdre mon... J'ai pas envie de... En même temps, jouer un seul T3, c'est un peu triste. Peut-être on le fait, hein. On ah va bah juste Cosmo. Chiant ça. Carnage. Bon, il peut y avoir de la Death. Prochain tour, il peut faire Wave. Ça peut être un peu chiant. Ça, c'est top. Ça, c'est vraiment trop bien. La combinaison sera, euh, Angel, Cosmo, Serra. Les trois ensemble, elles sont trop trop bien. Bon, là, c'est bien. Ça va faire du bien de, de donner un petit peu de. Un peu de réduction à la main, là, parce que c'était injouable. mais là, pour le coup, on peut le prendre, l'hôtel de la mort, au prochain tour. Sachant que la ligne, quand il y a Bishop, c'est dur de prendre une ligne avec Bishop, parce que tu sais pas à combien il va monter. Surtout quand il y a Serra. Tu peux jouer une carte, mais tu peux en jouer trois ou quatre aussi. wandu ok. Dommage, ça aurait été bien à piocher ça. Et Wave, ouais, ouais, malheureusement. Ouais, c'était Wave ouais, avec Death, ça va être chiant. Euh, c'est lui qui démarre ou pas Ouais, donc on a Changchi quand même, c'est cool Je pense qu'il va Changchi euh, à gauche Je pense qu'il va Serra, enfin euh, euh, ouais, euh, Death pardon, Death à gauche Donc on prendrait la gauche Le problème c'est que le mid on peut, pas, on peut plus le prendre quoi Ou alors on prend le mid mais En vrai on peut prendre juste le mid hein. Là il va faire Death plus quelque chose Mais le mid en vrai on peut le prendre, non on peut même pas le prendre en vrai On a 3 plus, si euh, 3 plus ça on fait ça, on prend le mid, ça veut dire qu'on joue pas avec Chang-Chi. Il fait monstre ici, monstre là. Il gagne. Alors que si on fait. Euh... Après, il peut juste. Il peut juste double monstre à droite. Et il gagne. En fait, on sait pas trop comment il va faire. Il y a des master mais il peut pas Taskmaster ici. Il va monstre et Taskmaster là. En vrai, je crois que je vais juste faire ça et ça. Même si j'avoue que Chang-Chi il est intéressant à jouer, mais je crois que je vais juste faire ça et prendre le lieu du mid. Sachant qu'à gauche ça me fait passer devant avec le bishop, et puis euh, à droite j'ai 11, j'ai que 11, je pense que je perds mais. Aéro, ah, Chang-Chi. intéressant. Ok, intéressant, intéressant, vous voyez on aurait perdu avec un play un peu tricky entre guillemets, même si là le play il est tricky mais avec un autre play genre Chang-Chi à gauche. On aurait sûrement perdu. Bon, on prend des, des golds, on prend des trucs. Ça fait plaisir. Voilà, bon, je crois que j'ai pratiquement tout le pool 3. Il y a encore quelques pool 4 qui sont passés pool 3 que j'ai pas, quoique. Et là, maintenant, j'aimerais bien avoir Shuri. Pour le deck Shuri 0, j'aimerais bien vous le proposer. Je vais snap avec l'Angel. Je pense que si j'ai pas Angel, je snap pas. Parce que toutes les mains, elles vont se ressembler sans, sans Angel et Bishop. Parce que les cartes clés, Cosmo c'est bien, mais s'il a pas beaucoup de reveal, c'est moins fort. Bon tous les decks ont des reveals mais Après l'idée c'est d'avoir l'initiative aussi pour euh, Pas avoir un cosmo comme ça après, après le... Son play à lui On peut Angel le bishop sur certaines lignes aussi C'est vraiment beaucoup beaucoup de points mais Ça peut être envisageable Bucky Barnes Ouais vous voyez malheureusement on n'a pas l'initiative avec le cosmo il sert à rien Ah c'est super. C'est super. Ouais. Ah, c'est super parce qu'à la fois, s'il si mettait d'autres choses, on pouvait détruire le Hulk avec euh, Chang-Chi. Et accessoirement, bah, on a un Hulk. Donc déjà, la ligne, elle est bonne. Euh, je pense qu'on va juste Bishop à gauche. L'idée, c'est de faire euh, quand même essayer de gagner à gauche. prendre des points. Angel, Bishop, ça, ça peut passer les 12. Parce que là, en vrai, c'est une ligne où il a déjà 12. Donc, il peut limite la laisser... En se disant bah, l'adversaire, ça lui demande trop d'investissement de prendre 12. Même un 4-1-5, un parfois ça fait même pas 12. Donc là, il va devoir mettre un 6, un 4 ou un 4-1-5 un est gros. Donc derrière, je tranquille, fais, fais tranquillement des points ailleurs. Et en vrai, non, je pense qu'il sait que Angel Bishop, la ligne, elle peut le prise à n'importe quel moment. Quand même, serre à juste au mid. En vrai, on va, on, on va vraiment serrer à gauche, comme ça on est sûr à gauche. Intéressant, il a snap. On va pas snapper nous parce qu'on a vraiment pas de visibilité. Le fait qu'il snap, ça veut dire qu'il a wave maintenant, j'imagine. Il a détruit. Il y a eu combien de destructions 4 détruites. Donc les, la death elle coûte 0. Death plus autre chose, il fait. C'est jouable en vrai. Hein. C'est lui qui a l'initiative. Le cosmo sert à rien. De toute façon, le cosmo. Ah, et death euh, taskmaster, il peut faire. Après, ça c'est 12, hein. Après il peut jouer Chang-Chi. Bah, le problème c'est qu'au mid on a perdu, il a trop de points. On va falloir se battre. En <rire> fait, ah bah, le truc c'est que s'il bourrine une ligne à droite, il a gagné quoi. On a le droit de partir aussi, hein. Pas obligé de rester. Hein. Je pense qu'il y a Death Master moi. Destas Master en vrai euh, Il fait ça et ça on a perdu hein. En vrai on a souvent perdu là non enfin, Si seulement j'avais Cosmo Je tenterais je pense Stereo Stereo mid 4 plus non on n'y arrive pas Je vais contrer par wave ici Alors on n'a pas de carte tech en main on va juste partir, on accepte de perdre 4. Tant pis, hein On avait une belle main, mais à un moment, il faut aussi accepter, euh, voilà, perdre 4 pour, euh, pour gagner 4. C'est pas perdre 4 ici, c'est gagner 4. Ça, c'est vraiment important de le comprendre. Et de le comprendre et de l'assimiler. C'est vraiment... Là, on a gagné 4 points. On a vraiment gagné 4 points. Ok, va dormir pas mal avec Mysterio, ça permet de proc le Vormir. Après il y a Nova, on peut proc euh, Vormir avec Nova. Faut voir, je pense que j'aime bien faire Sentinelle, juste comme ça. Fun Spot, ok c'est plutôt bien pour nous. Si on pioche Killmonger, on snap je pense. Ouais, Killmonger on va snap vu qu'on est lève Ça enlève quand même, souvent un 5 ou 6 points, c'est quand même important. Bah ça, ce qui, ça peut être le play un peu peps qui, qui fait gagner quoi. Pareil par exemple si on joue un deck, je sais pas, le gars il fait électro et qu'on a Chang-Chi, on snap. Oui, par exemple il y a des spots comme ça. On va essayer de comprendre dans le deck de l'adversaire en fonction, Zabou. Okay. Alors on peut toujours mettre Zabou dans ce deck. Hein. Moi j'aime bien sans abou mais en vrai mettre Zabou c'est pas choquant. Alors on a l'initiative. Donc on peut Cosmo. Peut-être un peu... Du coup on a l'initiative, on ouais, va juste killmonger en vrai. Plutôt qu'il killmonger à droite j'imagine. Enchantresse. Oh, je très... peux enchantresse contre Zabou. Ou alors on se dit que Zabo, on s'en fout. Je crois que Zabo, on s'en fout. Je crois que je vais faire Bishop ici. Euh, plutôt à droite, pardon. Bishop là et je vais Nova ici. Comme ça, ça, ça... Déjà, ça casse le Vormir pour moi, donc je pourrais mettre des choses dessus. Et en même temps, je prends quand même pas mal de stats sur ce tour. Zéro intéressant. Donc Chang-Chi devient une bonne carte pour tuer Tifoïd. Ah le, le Bishop il fait, il fait pas mal de points quand même On a la Scarlet la Sentinelle, Mysterio Mysterio à droite On doute un peu j'imagine mais. Dracula ok Dracula c'est pas un effet continu hein. Faut faire attention euh, Donc là on, on gagne sur Chang-Chi et après, euh, on peut quand même se battre. Hein. Mais on n'a pas Serra, donc c'est un peu con. Enfin, c'est un peu compliqué. Con et compliqué. Angel, c'est pas bien ici. C'est lui qui a l'initiative, mais on s'en moque. Je pense qu'il euh, y a trop de points à droite. Zabou fait un peu peur, même s'il a déjà joué tous ses quatre Pratiquement. Donc, un peut-être. Ouais, c'est. Ouais, là, chang nous faisait la win. Même avec le Dracula, je pense que chang nous faisait la win. On a quand même beaucoup à droite. Hein. Et là, on n'a pas de. L'Enchantress, elle proc pas. Dommage, hein. L'Enchantress, en... elle est bien contre Morbius aussi. Euh, le Cosmo, sans initiative, c'est pas bon. doit l'intérêt d'avoir des T2 aussi. Et. Euh... Elle... Bah, la Witch peut être pas mal ici. Ça peut être un peu tricky, mais. Ah c'est dur quand même ah, je pense qu'il faut accepter de partir ici pareil hein. On a gagné 2 points On perd 2 mais on gagne 2 Donc ça s'équilibre <rire> On peut voir ça comme ça même si je pense que c'est mieux De voir juste gain de 2 ici Alors parfois on va quand même jouer hein. Mais euh... On va s'arrêter là Comme ça ça respecte l'idée le, le, De faire des vidéos de moins de 40 minutes J'espère que cette liste vous a plu euh, donc voilà, j'espère que le gameplay aussi vous a plu. Vous voyez, c'est vraiment un deck hyper intéressant. On a bien monté, on a pris deux, deux, deux rangs en 30 minutes. Vous voyez, donc euh, ça prend des 8. C'est entre guillemets pas surprenant sur le papier, mais en fait, quand on joue le deck, je vais ouvrir des trucs. Voilà, quand on joue le deck, ça prend quand même des points. Euh... Bon, on s'en fout de la carte hein, dans l'absolu. Pas enfin, lui quand même. <rire> on s'en fout, mais regarde quand même les cartes. Ok. Normalement, on peut ouvrir un coffre avec 400. Je dis pas de bêtises. Je crois que c'est pas sûr. Non. Ah. Je ne crois pas. Non, je pense qu'on n'arrivera pas à ouvrir un coffre. Non, on n'y arrivera pas. Tant pis. Merci à tous. <rire> Désolé. Euh, tout ça pour ça. Euh, voilà, j'espère que... Si vous avez des questions, n'hésitez pas, venez en stream ou les pose vous les posez directement euh, dans les commentaires euh, sur YouTube. Voilà, je vous embrasse fort. Et euh, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao tout le monde.